Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parler d'une plante de saison qui contient une huile essentielle extraordinaire pour lutter contre la fatigue, relancer vos défenses immunitaires et stimuler vos glandes surrénales. Il s'agit de l'huile essentielle de pain sylvestre. L'huile essentielle de pain sylvestre est extraite par distillation des aiguilles de pinus sylvestris, elle contient de l'alpha-pinène qui est une molécule énergétisante légèrement antiseptique mais surtout balsamique, fluidifiante des microsités Vous pourrez la mélanger pour vos formules d'inhalation avec de l'huile essentielle de niaouli, de Eucalyptus radiata, également de myrte, de romarin à signol, etc. etc. Si vous voulez des formules, et bien vous avez tout ce qu'il vous faut dans mon petit livre, les 10 huiles essentielles, indispensables, chez Dangle, et dans mon gros livre, toujours en circulation, les huiles essentielles pour votre santé, toujours chez Dangle, dans lequel vous trouvez toutes les formules dont vous pouvez avoir besoin. On l'utilise en cas de fatigue, en cas d'état de stress, si on est vraiment épuisé, donc ça vous permet de recharger les batteries, de bronchite, de sinusite, asthme, arthrite, polyarthrite, inflammation, allergie et infection. Elle a une action rubéfiante et donc elle accélère la micro-circulation. Alors comment l'utiliser eh bien vous pouvez l'utiliser en massage du plexus solaire, en onction sur la poitrine, en inhalation avec un micro diffuseur, en massage le long de la colonne vertébrale, sous la plante des pieds, pur ou dilué dans l'urine végétale. Vous pouvez aussi l'utiliser dans une formule de bain tonique composée. Donc vous utilisez un produit pour bain et vous rajoutez 10 à 20 gouttes, à 30 gouttes maximum d'huile essentielle de pain sylvestre. Dans ce mélange pour bain, vous secouez bien, vous mélangez à votre bain et ça va vous provoquer une sensation de picotement au niveau de la peau par production d'une vasodilatation. Donc ça fait partie de, des bains, ce qu'on appelle les bains hyperthermiques de Salmanoff, hein, donc les alpha-pinels de la térébenthine, vous les retrouvez dans le pin sylvestre. Il faut savoir que bah, vous avez également une huile essentielle, celle de Picea mariana euh, qui, euh, ou l'épinette noire, qui est utilisée exactement de la même manière. Donc vous pouvez utiliser d'une manière euh, identique Pin sylvestre et Picea mariana. Donc si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, merci de mettre j'aime. Euh, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour euh, une autre vidéo, pour un webinaire ou pour une formation. Si vous cherchez des renseignements sur mes autres vidéos, allez sur ma chaîne. En haut, vous avez euh, une petite ligne où vous pouvez rechercher les vidéos et vous avez toutes mes vidéos classées euh, par playlist. Donc, j'ai une liste sur les huiles essentielles. Une autre sur, sur les plantes d'Amazonie, une autre sur l'arthrose, une autre sur le mal de dos, ou une autre sur le vieillissement. Bref, allez voir mes playlists, vous avez de quoi vous occuper pendant des heures. Voilà, je vous dis à très bientôt pour euh, bah, la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous.